euh, pour moi, c'est de cérémonie c'est d'entrer de en contact avec mes ancêtres, avec les Sous. défunts. Hum, c'est partagé. C'est partagé aussi. Cool. Mm -hmm. Ok. Est-ce que, euh, bon, pour en parler de la croyance au vaudou, vous croyez bien au vaudou Vous croyez Pour vous Moi, je, je découvre. Pour moi, c'est nouveau, je découvre. Ouais. Euh, et j'apprends ce se que de... ça veut dire.